Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vais vous parler de l'indispensable entretien ostéopostural complémentaire. Pourquoi cette vidéo bah, Tout simplement pour compléter mes autres vidéos dans lesquelles je vous parle du bilan ostéopostural. Et aussi parce que j'ai un certain nombre d'internautes qui m'interrogent en me disant « oui mais si on fait un bilan, Comment va-t-on faire le suivi Donc, qu est-ce qui est -ce qu va me suivre Et à quel, quel rythme Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse exactement Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes aujourd'hui. Lorsque vous faites un bilan ostéo-postural, vous voyez un praticien qui va vous examiner des pieds à la tête, de la tête aux pieds, comme vous voyez sur un, ce schéma. Donc ça, c'est vraiment le, le, le bilan... Résumé par un schéma. Donc, vous voyez, on commence par les, les pieds. Ensuite, on passe. On revient toutes les articulations. Au niveau de la tête, et eh bien, on regarde également euh, les problèmes de convergence oculaire, l'équilibre temporo-mandibulaire. Ça, c'est là. C'est l'examen postural. Ensuite, l'ostéopathe va faire des tests au niveau de l'ensemble de vos articulations, au niveau de vos fascias va vérifier si vous avez un blocage au niveau du plexus solaire et une fois ce bilan effectué, ce bilan complet, ce bilan holistique, eh bien qu'est-ce qu'il va faire Il va vous donner un programme parce que à quoi servirait-il de faire un bilan si ce n'est pour en tirer des conclusions, mettre en place un traitement pour corriger toutes les imperfections qu'on a pu trouver. Et croyez-moi, les imperfections, malheureusement, nous en avons tous. Il est rarissime de voir une personne sans un problème à corriger. Tout simplement parce que, comme je l'ai développé dans d'autres vidéos, les micro-traumatismes dans la vie sont choses courantes. On se tord une cheville, après vous avez une récupération, mais vous avez une petite perte de mobilité, une inclinaison légère du pied, qui va petit à petit modifier tous les paramètres de l'équilibre postural jusqu'à la tête. Et ce qui fait que lorsqu'on vieillit, eh bien, tout va s'accentuer sous l'effet de la gravité, sous l'effet de la distension des ligaments et sous l'effet de l'approchi progressive des muscles. Parce qu'il faut savoir que même si on fait de la gymnastique de manière intensive, le nombre de films musculaires diminue avec l'âge. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on perd ses forces. D'où l'intérêt d'un entretien physique régulier. C'est une des douze clés de la méthode agitale dont je parle longuement dans mes livres et dans mes formations. Alors, je vous ai également parlé des cinq stades de l'arthrose. Ça, c'est important parce que c'est un, une, une manière de se situer. Si vous voulez bien vous soigner, il faut bien vous connaître. Et pour bien vous connaître, il faut savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et l'arthrose, qui est un phénomène de, de vieillissement anormal, anormalement accéléré, à certains niveaux, ce n'est pas un problème général, c'est un problème local. Cette arthrose, on peut l'analyser en fonction des stades. Hein, stade 0, 1, 2, 3, 4. Que ça soit en prévention ou pour des soins ou pour un, un suivi d'une arthrose chronique, de douleur chronique, il va falloir trouver un rythme. Ce rythme doit correspondre à vos besoins. Donc si vous avez des problèmes qui sont chroniques et assez aigus et qui ont tendance à revenir facilement, eh bien, vous pouvez envisager un suivi mensuel. Si les problèmes sont moins, moins aigus, moins accentués, tous les deux mois. Le rythme trimestriel, c'est-à-dire quatre fois par an, est un rythme idéal pour les personnes qui ont des petits problèmes ou qui veulent ralentir les effets du vieillissement en corrigeant et à mesure tous les problèmes. Car les problèmes s'installent en plusieurs mois, jamais en une journée, une semaine ou deux semaines. Donc faire un bilan périodique, intermédiaire tous les trois mois et revoir son programme est une mesure, à mon avis, très rationnelle, très cohérente et surtout extrêmement efficace si j'en juge par mes patients que je soigne depuis 10, 20, 30 ou 40 ans et que je vois régulièrement tous les trimestres. J'en vois d'autres deux fois par an et d'autres, enfin, surtout ceux qui habitent loin, une fois par an. Et l'intérêt de ce, ces bilans intermédiaires, c'est de dépister les petits problèmes qui s'installent, souvent à bas bruit, et de les traiter avant qu'ils ne se révèlent. C'est ça la véritable prévention, il ne faut pas attendre la maladie pour soigner. Il faut attendre les premiers signes avant-coureurs de la maladie pour agir et éliminer, si l'on peut bien sûr, si c'est réversible, les problèmes au fur et à mesure, notamment ce sont les problèmes de déformation des pieds, des genoux, la pression de la flexone, une mauvaise posture avec une augmentation des courbures ou une perte des courbures. Enfin, voilà, c'est vraiment c est, c est complexe, mais c'est finalement relativement simple à comprendre. Alors, que faut-il faire Eh bien ce programme que vous devez faire tous les jours, et j'insiste bien, le suivi, donc c'est voir le praticien, mais ce n'est pas ne rien faire vous-même. Au contraire, c'est prendre en main votre problème pour que chaque jour, vous fassiez les mises au point, les rectifications de posture, les étirements musculaires, les replacements articulaires, voilà, les remises dans l'axe pour que votre machine tourne sans bruit d'une manière silencieuse. Voilà. Donc, c'est ça. L'intérêt de cet entretien que vous pratiquerez vous-même, qui sera supervisé par votre osteopathe posturoloïde, c'est que vous aurez beaucoup plus de chances de passer au travers de ces maladies de dégénérescence parce que vous aurez un bilan intermédiaire, car c'est à partir de 40-45 ans qu'il faut commencer à préparer la lutte contre le vieillissement. Hein, car c'est à cet âge-là que les premiers signes commencent à apparaître. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 80 ans pour... Euh, bon, si vous avez 80 ans, on peut commencer maintenant, mais il faudra essayer de rattraper le temps perdu. Mais plus tôt vous commencez, et mieux ça vaudra. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je veux simplement vous dire que j'ai mis à votre disposition un petit livre qui s'appelle « Les douze clés de la santé durable », qui est très simple pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Et vous avez... En bas de cette vidéo hein, et, et à la fin euh, de la vidéo, des liens pour aller sur la page où vous avez juste à mettre votre nom pour pouvoir euh, télécharger ce petit e-book qui vous explique la méthode que j'utilise et que je préconise et que j'apprends à mes patients, aussi bien à ceux qui viennent me voir, qui me consultent, qu'à ceux qui me suivent lors de mes formations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à très bientôt.